J'ai beaucoup aimé l'approche très ludique, dynamique, avec beaucoup d'humour, et je trouve que les messages étaient simples, avec des mots-clés, et ça, c'est susceptible de parler à nos équipes. Donc nous, en tant que collectivité, on est assez intéressés par votre démarche, et donc du coup, euh, voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de, de se voir et de retravailler ensemble. Merci à vous.